Dans le cadre du prix Summer 2023, je vais vous présenter le livre de Jean-Baptiste Maudet, Tropicale Tristesse. Jeanne est une jeune femme parisienne. Elle mange une pizza trop salée la nuit. Elle se retrouve à regarder la télé. Et tout d'un coup, une émission qui se passe en Amazonie, elle est complètement fascinée par un Indien qui la regarde face caméra et dont elle a l'impression qu'il va lui dire quelque chose. Ça la stupéfie. Et elle part. Elle décide de tout quitter et de partir. Et elle se retrouve au Brésil et même en Amazonie à la poursuite de cet Indien. Le premier plaisir de lecture, c'est d'abord l'héroïne. L'héroïne Jeanne est une femme très libre, très... comment dire... Elle doute, elle part sans trop savoir pourquoi. Et en fait, on va se rendre compte petit à petit qu'elle va gagner en liberté justement grâce à ce doute. Le titre « Tropical Tristesse » vient évidemment du livre Triste Tropique de Lévi-Strauss. C'est parce que Jeanne, notre héroïne, trouve Triste Tropique et le trouve annoté par un couple, un jeune couple, et elle va partir à la recherche de ce jeune couple, ce qui va lui donner une, un but, une, une évidence à sa quête. Ça tire presque parfois du, à de l'enquête. Alors, c'est ce que j'ai trouvé d'intelligent pour tout vous dire. Mais là, il faut que je prenne mes notes parce que c'est un peu compliqué. Jeanne vous avez suivi, est un personnage de fiction. Elle trouve un livre, « Triste tropique » de Lévi-Strauss, un livre d'anthropologie qui existe pour de vrai puisque vous l'avez vu. Ce livre, dans le roman, est annoté par un couple. Et Jeanne va imaginer recréer ce couple. C'est en somme les personnages d'un personnage. Il s'agit de personnages de fiction recréés par un autre personnage de fiction qui s'appuie sur un récit anthropologique réel, mais écrit tout de même. Le tout enchâssé dans un roman. Vous me suivez Et bien moi, c'est ça qui m'a plu. C'est que la réalité et le voyage et la fiction, tout ça, ça se télescope et ça fait un roman très intelligent et très vif. Et en plus, plein d'humour, parce que Jeanne est un personnage plein d'humour. Voilà, c'est un chouette livre que je vous recommande.